Ya, yeah. ya, yeah. ya. Yeah. J'ai toujours voulu être un millionnaire, acheter une 300 SL à mon père, rendre toute la famille fière, oublier ma peine et doutes, travailler, me taire. Gamin insolent se retrouve seul, Attends la livraison de son linceul. Je vais passer devant. La vie c'est une grosse, je la terminerai avant tout le monde. Pas de thunes, pas de bourse, juste du son comme tout le monde. Je veux prendre en maturité, avoir du plomb dans la tête. Plus je grandis, plus je veux me tirer, me mettre du plomb dans la peau Soleil se couche et jour se lève. Chaque soir c'est la même, je me cache dans l'ombre et je relis les mêmes mêmes. Ma vie c'est dur des films. Entendre un mec se plaindre, alors c'est bon. Ce soir j'arrête, je vais faire mon art et vendre. Je veux gagner des millions. Je veux gagner des millions. Je veux me noyer dans luxe, rêver d'arc-en-ciel de billets. Orange, jaune, vert, violet, le plus riche du Benelux. Lidl, aux âmes perdues, plein de faux rêves en vue et d'ivoire et mon bilboquet Ton amour mais une fée des ricochets Un nouvel amour tous les jours, encore cette haine en moi Je vais me tuer à l'eau de vie jusqu'à en perdre ma foi Tu démolis, démoli, je pars pas de mon foi et j'en perds ma voix encore une fois Mais ce soir, je j'espère retrouver ton sourire après la quarantaine J'espère retrouver notre petite chemise à hawaïenne J'espère retrouver ma joie sans ma peine Ta voix sans ma haine, juste toi Je voulais vivre heureux Mais j'aurais dû être con je m'en arrache les cheveux, je mens toujours comme un con. Je fais plus de sessions studio que de sessions gaming. Tout ce que je veux faire dans ma vie ne tient pas dans un seul planning. Tu fais du sale, je fais du propre. Avenir lui sent comme crâne de monsieur propre. Mais vous, ça vous saoule d'entendre un mec se plaindre. Alors c'est bon, ce soir j'arrête, je vais faire mon art et vendre. Je veux gagner des millions. Je veux gagner des millions, Je veux gagner des millions, Je millions, gagner des millions,